Bien, bonsoir à tous pour cette dernière table ronde du deuxième jour de Nice Fiction. Table ronde, donc, qui va évidemment euh, être passionnante <rire> sur l'état de nature, sur le rapport à la nature et sur la distanciation sociale. Je suis absolument euh, très fier et très heureux de, de réunir autour de moi un panel assez important. Nous sommes cinq. Alors malheureusement, nous sommes cinq. Il devait y avoir aussi Aurélie Pachi, Pachi ou Pasi, qui est assyriologue et qui malheureusement n'a pas pu nous, nous rejoindre. Ça fait partie des, des aléas d'un de, de, festival comme DisFiction, 100% virtuel. Mais nous avons une belle équipe ici autour de moi, à distance, entre guillemets, autour de moi et à distance, pour parler euh, alors d'un sujet qui vraiment euh, va être, à mon avis, au cœur de tout le festival, dans ce thématique reboot du festival, jusqu'où devons-nous rebooter est ce qu'il faut que nous reboutions, entre guillemets, jusqu'aux origines de l'humanité, jusqu'à ce fameux état de nature, ou est ce qu'il s'agit simplement de, de repenser nos, nos rapports à la nature, de repenser nos rapports à, à l'environnement? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir avec mes invités de ce soir que je vais donc vous présenter très rapidement à tour de rôle. Et puis, je vais peut-être leur demander aussi de dire quelques mots s'ils le souhaitent. Alors, je vais commencer par Natacha. Natacha Vazder qui est, qui est là. Tu m'entends Voilà, salut Natacha. Alors, Natacha, oui, est-ce qu'on te présente encore maintenant Tu es tellement… Bah Oui, il y a peut-être… Oui. Voilà, alors tu es donc universitaire. Tu es à l'université de Bordeaux, Montaigne. Tu travailles beaucoup sur l'histoire de la science-fiction et en particulier sur l'histoire de la science-fiction en France on te doit énormément de, de travaux sur l'histoire de la première science-fiction, en particulier la science-fiction du merveilleux scientifique à la française. Et tu as aussi été l'organisatrice, tu es déjà même l'organisatrice d'un certain nombre d'événements autour de la science-fiction. Tu es l'une des organisatrices du festival Hypermonde qui se tiendra, alors je n'ai pas encore les dernières, les dernières nouvelles, mais a priori l'année prochaine si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Mais on, on devait en fait le faire en juin 2020. Et donc, ça a été repoussé en septembre 2021. Donc, on est en train de voir avec nos, nos institutions organisatrices quand est-ce qu'on pourra le faire en septembre Voilà. Mais. À la rentrée littéraire. Voilà, donc 2020, 2020 oui. on va dire, ouais. Euh, festival 2021, 2021. 2021, <rire> 2021 Festival Hypermonde, qui porte bien son nom, puisque les Hypermondes, c'était ces fameux Hypermondes de Régis Messac, que j'évoquais d'ailleurs ce matin en évoquant aussi Chasseur de chimères, l'anthologie qui avait été réunie par Serge Lehmann. Et puis, tous les travaux qui ont été faits donc sur cette... Alors, on dit parfois proto-science-fiction, mais je pense que c'est impropre. Et je rappelle aussi, évidemment, le... le l'exposition qu'il y a eu à la Bibliothèque Nationale de France sur le merveilleux scientifique qui avait été dirigé par Fleur Hopkins. Donc, Natacha, tu es notre référente, on va dire, pour tout ce qui concerne les, les, les racines profondes de la science-fiction européenne, en particulier française. Et puis, on te doit aussi un certain nombre d'ouvrages importants sur l'œuvre de Michel Jury, sur l'œuvre de Jacques Spitz aussi. Et, et tout ça, ce sera sans doute l'occasion d'en parler avec toi. Et je amenais avec moi aussi un ouvrage qui, qui me semble important, Les dieux cachés de la science-fiction euh, francophone, de la science-fiction française et francophone, que je citerai tout à l'heure et, et dans laquelle dans lequel tu étais euh, évidemment intervenu de façon importante, notamment dans la rédaction de l'introduction la, de la, de et de la, de la préface. À côté de toi, nous avons Dounia, Dounia charaf Teron. Bonsoir, Dounia. Bonsoir, bonsoir Hugo. Voilà, content de, de, de te retrouver. Alors, Dounia est membre de l'Université Côte d'Azur. Elle est également membre du club imaginaire, du club des imaginaires UCA. Ouais. Et puis, Dounia est responsable de la bibliothèque du campus Trotaba. C'est le campus des juristes, s'il est nécessaire de le, de le préciser. Et Dounia est également auteur de, de plusieurs romans et de plusieurs nouvelles. Et je sais qu'elle a à cœur de nous parler de, de notre rapport à la nature et de la manière dont peut-être, euh, à la faveur de cette crise que nous avons traversée, que nous traversons encore, de cette distanciation sociale, il est temps peut-être de repenser euh, en profondeur nos rapports à, à l'environnement. Merci beaucoup à, à Dunia euh, d'être ici également. Ensuite, je me tourne vers euh, Loïc, Loïc Davera qui, qui m'entend en principe, qui est, qui est aussi là. Alors, est-ce que tu m'entends bien Loïc donc je disais Loïc que tu étais à la fois archéologue et puis également euh, donc auteur, auteur de science-fiction qui publie des romans et des nouvelles, notamment une nouvelle dans l'anthologie Civilisation de Nice-Fiction de, de l'année dernière et des romans chez Realities INC qui est une, une maison d'édition récente, il me semble en tout cas, qui s'est créée récemment. Donc on, on, en, on parlera évidemment de tes œuvres aussi, et de ton rapport au, à la nature et à la société, puisque c'est bien de ça dont il s'agit ce soir. Et en attendant le, le retour de Loïc, je vous présente Léo Lalo. Salut Léo, ça va Voilà, alors, euh, qui ne connaît Léo Lalo <rire> Léo est un, un, un de, nos, de nos plus célèbres et de nos plus fidèles modérateurs dans les éditions successives de Nice Fiction, mais il est bien plus que cela Léo, il est auteur, il est érudit, et, et quand je prononce le mot érudit, je le fais à juste titre concernant Léo, passionné de l'Antiquité, notamment de l'Antiquité méditerranéenne, grand voyageur également, et, et Léo a sans aucun doute tout un tas de, de, de, de réflexions à partager avec nous, et, et pour une fois je suis content qu'il puisse le faire de façon aussi libre et pas en étant toujours modérateur et en étant au fond un peu limité dans ses dans prises de parole. Donc Léo, tu vas pouvoir ce soir évidemment nous dire des, des tas de choses. Donc je vois que Loïc est, est de retour, mais j'espère moi aussi. Est-ce que Loïc, tu nous entends bien Bon, on a un Loïc d'Avera un peu de façon sporadique. On va, on va peut-être commencer malgré tout euh, en espérant qu'il qu nous rejoindra. Alors, le sujet de cette table ronde, qui était évidemment formulé de façon provocatrice, hein, vous l'avez bien, bien compris, euh, est en prise directe avec l'actualité. Nous, nous sortons, et je ne sais même pas si le terme de sortir est, est légitime à ce stade, euh, nous sortons d'un confinement qui a été dicté et décidé au plus haut niveau de l'État pour des raisons sanitaires, ce confinement s'est accompagné également d'autres mesures sanitaires et en particulier une mesure importante de distanciation sociale. Alors, qu'est-ce que la distanciation sociale Eh bien, c'est une mesure sanitaire et juridique avec un, un régime juridique évidemment de, de contraintes, un régime juridique de euh, même d'ailleurs de sanctions puisque les sanctions ont été parfois appliquées hein, pour ceux qui ne respectaient pas cette distanciation, qui vise à maintenir une distance dans l'espace public entre les différents individus. Cette distanciation sociale, nous l'avons vécue d'une certaine façon, nous la vivons encore un petit peu aujourd'hui, et nous risquons de, de la vivre encore. Euh, de façon peut-être récurrente selon l'évolution de cette crise du Covid-19 ou d'autres crises sanitaires que nous serions amenés à, à, à rencontrer. Alors, que vient faire la distanciation sociale dans un festival de science-fiction Eh bien, elle vient justement poser ce que la science-fiction affectionne particulièrement, c'est-à-dire ce que nous appelons les cas limites, c'est-à-dire des crises qui sont fréquentes dans les sociétés. Dépeinte par la science-fiction, une crise dans laquelle, au fond, les, les fondements de la société, le, les bases même de la société, de la sociabilité imaginaire, d'un monde imaginaire, parfois étendu à l'échelle de la galaxie ou parfois simplement euh, situé dans un futur hypothétique par rapport à, à notre monde actuel, eh bien, ces crises amènent des sociétés, euh, dans les récits de science-fiction, à repenser en profondeur leurs valeurs, leurs structures, la façon dont elles fonctionnent. Et j'ai voulu confronter cette distanciation sociale et vous soumettre à votre à votre examen la possibilité de finalement revenir au départ, c'est-à-dire revenir aux, aux origines même de la sociabilité humaine, revenir au, au point de départ que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient tout simplement dans une abstraction tout à fait assumée, hein, l'état de nature. Qu'est-ce que ça pourrait être que cet état de nature a t il jamais existé, est il autre chose qu'une simple facétie de la part de philosophes qui affectionnaient en particulier l'esprit critique et la satire, c'est ce que nous allons examiner. Au fond, ce que je voudrais soumettre à votre à votre sagacité, à votre esprit critique, c'est euh, tout simplement devons nous revenir à zéro. Devons-nous rebooter la société occidentale ou autre, la société, la civilisation telle que nous la concevons et en France en particulier Faut-il réinventer complètement, c'est-à-dire pas simplement euh, changer de branche ou changer d'orientation, mais simplement revenir à zéro, c'est-à-dire refonder complètement euh, un état social ou, ou une société Alors pour euh, pour démarrer, euh, je voudrais vous citer, et ce sera mon point de départ, un petit extrait d'un philosophe que j'apprécie pour son côté justement provocateur, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, vous le savez, philosophe du XVIIIe siècle, le trublion philosophique d'un siècle qui croyait au progrès. Jean-Jacques Rousseau s'est amusé évidemment à, à, à dire qu'au fond, l'humanité n'avait jamais progressé et que le moment, pour lui, euh, il le dit dans son discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes, sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et bien pour Jean-Jacques Rousseau, au fond, euh, le seul moment où l'homme, l'être humain, a été heureux, le seul moment où l'être humain a été véritablement dans une situation d'égalité avec ses pères, c'est au tout début de son histoire, avant même la naissance de la société, c'est-à-dire au moment où il n'était encore qu'un être purement naturel, euh, Dénué de toute considération sociale. Alors, je, je vous cite un très bref extrait hein, pour ne pas ennuyer nos, nos auditeurs et ceux qui nous suivent. Voilà ce que dit Rousseau dans son discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes. « En le considérant, en quelques mots, tel qu'il a dû sortir des mains de la nature, je vois l'homme comme un animal, moins fort que les autres, moins agile que les autres, mais, à tout prendre, organisé plus avantageusement que tous les autres. Je le vois, se tenant sous un chêne où il s'est rassasié, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son repas, et trouvant, et c'est bien suffisant, ses besoins satisfaits. Alors la première question que je vous pose est la suivante. Devons-nous peut-être nous contenter de n'avoir que des besoins et supprimer cette société factice qui nous a entraînés à avoir des désirs qui nous ont menés tout droit à la catastrophe Alors on peut donner la parole à qui vous voulez, c'est à vous de lever la main. Allez Léo Lalo, c'est parti Tu as été le plus rapide Léo, à toi l'honneur euh alors, on me dit que l'audience n'entend pas Léo. C'est dommage parce qu'il était lancé dans une diatribe assez fabuleuse contre la société. Oui. J'espère je qu'il va pouvoir recommencer. Alors, du coup, je me tourne vers les autres en attendant le retour de Léo. Peut-être Loïc. Loïc, en tant qu'archéologue. Est-ce que tu peux nous, nous donner ton, ton point de vue sur cette vision euh, euh, philosophique de, de Jean-Jacques Rousseau sur, sur l'état de nature Est-ce que, véritablement, euh, L'être humain a été euh, pour toi euh, plus heureux dans, dans les temps originels, si on peut définir les temps originels comme un état de nature. <rire> nous sommes en bon. crise, les amis, car nous venons de perdre deux de nos intervenants. Il reste les femmes, heureusement. une oui. Donc, euh, par, par élimination. <rire> Bah, Léo est revenu peut-être, il pourrait finir. Léo est de, euh, Léo est de retour, alors Léo est-ce que, son... est que tu veux revenir tu sur voulais ça Eh bien recommence, recommence cher ami. Voilà. Alors Léo, Léo nous dit, au cas où vous ne l'entendriez pas, que, que, que pour lui Jean-Jacques Rousseau a, a parfaitement raison et que c'est l'invention de l'agriculture qui a tout détruit finalement et qui a amené l'accumulation des, des ressources et de, du coup probablement le, le début des, des inégalités. Alors Dounia et Natacha, vous n'avez pas encore pris la parole, je vais vous la donner instantanément tout de suite. Peut-être en commençant par Dounia, pour toi, cet état de nature un peu comme ça abstrait, a-t-il a-t-il une un, un sens quelconque ou ou l'auteur que tu es dont l'imagination le sait très vaste, euh, ne trouve aucun intérêt à, à cette réflexion euh, directement sur l'état de nature. Qu'est-ce que tu en penses euh, euh, Moi, je pense que l'état de nature n'a jamais existé. Que si d'autres euh, êtres vivants que nous avaient euh, pu prendre de l'ascendant, bah, ils auraient pareillement détruit sans doute leur... Euh, leur milieu naturel, on le voit quand il y a trop de. Quand on, on restreint l'espace des bêtes, des animaux sauvages, on, ils mangent tout ce qu'il y a autour d'eux, puis finalement, ils finissent par tomber malades, et c'est pas forcément euh, géré. Donc, je pense pas que l'état de nature ait jamais existé. Après, l'agriculture, n'était pas un cadeau, mais en même temps, euh, on a une, une. Comment dire ça une, Un mythe ancestral en tout cas dans, dans toute la région qui est issue de la Méditerranée, hein, les, que ce soit en Europe, au Maghreb, euh, en Asie occidentale, sur le fameux Jardin d'Éden. Mmh. Voilà, et donc ce jardin, il a bien fallu, le, ou bien il était complètement naturel, ou bien il a bien fallu le créer. Très bien. <rire> Très bien. Alors, Alors euh, euh, Natacha, Natacha, cet, cet état de nature et, et ce, ce jardin d'Éden, éventuellement, bien sûr, est-ce qu'ils sont présents comme ça dans la, dans la science-fiction Est-ce que l'histoire de la science-fiction révèle des problématiques de retour à la nature ou de retour à l'état de nature dans les, dans les... Alors, c'est... Oui, vous m'entendez Oui, oui, bon, bon. Bon, vas -y. Ok. Euh, oui, alors, avec la science-fiction, en fait, euh, ça se complique un petit peu. Euh, je voulais citer d'abord un grand philosophe qui s'appelle Gobella Gamba, et... Ah, zut, Et voilà, comme quoi il ne faut jamais citer Hugo Bellagrand, un grand philosophe. Bon, on a des problèmes techniques, je pense qu'il y a une colère de la société contre ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de, de montrer qu'il faut qu'elle disparaisse. Voilà, donc je reprends. <rire> je disais que oui. en fait, l'ASF n'aime pas beaucoup en fait euh, l'état de nature et on le voit très très bien dans un, un sous-genre de l'ASF qui s'appelle euh, le post-apocalyptique ou, ou, ou post-apo, où évidemment les auteurs adorent euh, maltraiter euh, l'humain. Et alors notamment lorsqu'on s'imagine par exemple que euh, une société une notre société donnée en fait, euh, eh bien, euh, disparaît pour tout un tas de raisons. Ça peut être notamment à cause d'une pandémie. Et, et donc la science-fiction, ce qu'elle nous montre, c'est que en fait, les humains qui restent sur la planète euh, sont soumis en fait, à une véritable distanciation sociale. Et euh, en fait, il ne reste plus que quelques milliers d'hommes complètement, euh, je dirais, dispatchés sur la planète. Et donc l'humanité risque de disparaître parce que nous ne sommes plus assez euh, en fait sur la planète. C'est le cas par exemple du monde Fin de Jean-Pierre Andrevon. Je crois savoir que Jean-Pierre a fait une, une intervention hein, dans dans e Fiction, euh, oui. un entretien. Et donc c'est très intéressant. C'est euh, Moi j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce roman parce que euh, c'est un roman euh, bah, où l'humanité disparaît suite à une donc à une pandémie. Donc c'est c'est quand même un, un parallèle assez euh, je assez douloureux à faire avec notre. Coupure. on a décidément des problèmes de connexion hein, ce soir, c'est dommage parce que pour une première journée qui a très très bien marché, ça n'arrête pas de, de sauter bon il me reste Dunia, Léo, alors c'est un peu la distanciation euh, euh, finalement de connexion ce soir <rire> c'est à dire que les, les, les gens qui nous suivent vont devoir reconstituer alors ça voilà, voilà, voilà c'est bon Natacha, on alors, perdu une petite partie. on était sur voilà, le monde donc, enfin voilà, on était sur le monde enfin et je disais qu'en fait la science-fiction nous propose ce qu'on appelle des utopies régressives, c'est-à-dire qu'elle replace l'homme dans cet état de nature, mais avec, je dirais, une pluralité de visions. Alors soit c'est le jardin d'Éden, comme par exemple Ernest Pirochon dans « Les hommes frénétiques » en 1925, chez Barjavel par exemple, dans « Ravage » en 1943, eh bien on revient à une communauté Agricole, donc euh, je ne sais pas pour reprendre les mots de Léo, si euh, cette communauté agricole c'est finalement une si bonne chose pour euh, pour l'humanité. Euh, et donc en fait on a euh, bah, l'humain euh, qui disparaît, euh, qui est complètement, euh, je dirais dissous euh, dans la nature. Et puis sans compter qu'après, et euh, eh bien dans cet état de, de, de nature, parfois la nature est franchement euh, pas très sympa avec avec l'humain. Hein, voilà, si vous regardez, par exemple, moi, je pense toujours au cycle de Mad Max, où la nature n'est pas très présente, l'humain disparaît aussi. C'est une caricature, évidemment, de post-apocalyptique. Euh, C'est un état de nature totalement dégradé. Et puis, euh, si vous, vous pensez, par exemple, au dernier roman de jean martin donc euh, Exode ou Alliance, où là, la nature devient, euh, suite au changement climatique, hyper agressive avec, euh, avec l'humain. Donc, il est plus possible, en fait, à l'humanité de vivre dans la nature qui se défend contre lui. Et puis, euh, et puis on a ça aussi dans le film de, de la Mayan donc « After Earth bon, ». Le film est pas génial ici, mais je trouvais que l'idée était quand même pas mal. C'est-à-dire que, euh, en fait, la, la nature s'est reboutée pour le coup, euh, pour nous supprimer complètement. Donc, tout est agressif envers l'humain et surtout, surtout, la planète Terre ne veut plus d'humain. Vous voyez, donc, euh, la science-fiction n'aime pas l'état de nature. Ouais alors oui c'est intéressant parce que finalement grâce à toi avec tous les, les exemples que tu nous as donné on a pu un petit peu avoir une vision globale c'est à dire que tu nous montres finalement que l'état de nature soit se situe au, au, au tout début de l'histoire humaine comme une abstraction en amont de la sociabilité de la décence de la sociabilité de, de l'être humain soit elle se situe plutôt comme une fin c'est à dire c'est l'après société c'est après l'échec de la société de l'effondrement de la société sur, sur elle même dans un, dans un cadre post-apocalyptique et à ce moment là effectivement c'est le retour effectivement à l'état de nature et la disparition quasi complète, c'est le monde enfin que tu cites de, de Jacques-Pierre Andrevon, c'est la disparition complète de l'humanité. Alors ce qui est intéressant, c'est cette idée d'humanité de, de, de, qui se disperse de plus en plus et qui revient à l'état de nature, exactement l'état de nature Rousseauiste, puisque le, le, le texte et le discours de Rousseau que je vous citais, Rousseau insiste aussi sur le fait que les hommes à l'état de nature sont, je cite, euh, dispersés et qu'ils ne se rencontrent que extrêmement rarement, et qu'ils n'ont donc aucune raison de créer des institutions ou des, ou des protocoles d'échange entre eux. Donc finalement... C'est comme si l'humanité se retrouvait avec sa distanciation sociale dans un préalable à la dispersion à nouveau qui nous amènerait peut-être à la à la disparition. Alors mmh. est-ce qu'il faut dire euh, distanciation, dispersion, disparition Est-ce que est-ce que c'est vraiment ça que l'imaginaire a à nous proposer euh, N'y a-t-il pas d'autres alternatives Et, et c'est là où j'aimerais bien euh, entendre. Alors évidemment, j'aurais bien ent aimé entendre Loïc euh, Loïc Davera, mais il est de nouveau parti. Donc je vais me tourner de nouveau vers euh, vers Dunia. Euh, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus positif dans cette, dans cette crise que nous avons traversée Est-ce que cette distanciation sociale ne pourrait pas nous amener aussi, euh, cher Dunia, à, à retrouver peut-être un lien avec, euh, avec la nature euh, Oui, moi je pense que si j'imaginais un monde euh, là tout de suite, ce serait de, je suis désolée Léo, <rire> de transformer tout le monde en jardinier, de de verdir en fait tous les espaces un peu, un peu abandonnés qu'on a quand on a mis, euh, les, les zones périurbaines, les, les façades, re, remettre de, du vert du, partout, voilà le plus possible, non. quitte à, à mettre ça à l'école et que les enfants, bah, leur premier prix, ce soit la plante qu'ils ont réussi à acclimater ou revenir vers la sensation, le contact physique et ça passe par les plantes. On ne va pas toucher les animaux parce qu'il faut les laisser tranquilles, enfin, mais euh, les plantes, euh, voilà, faire un, un espace où il y a du sensitif. Une sorte de, de, de démocratie euh, botanique en somme, hein, c'est-à-dire euh, où les gens euh, seraient des citoyens verts qui, qui développeraient leur jardin, comme le disait euh, Voltaire dans Candide, et il faut cultiver son, son voilà. jardin, c'est une sens propre comme au figuré j'imagine. Alors ça peut être une, effectivement une, une possibilité, et puis cette distanciation sociale, même si elle dure, n'empêche pas chacun d'avoir son petit potager ou son petit jardin, même sur des espaces très réduits moi je, je connais des gens qui, qui élèvent des, des petites tomates cerises sur un, un, bout, de, un bout de balcon donc c'est peut-être aussi ça l'une des, des alternatives ces utopies vertes finalement dont on, dont on parle beaucoup euh, et dont on parlait déjà d'ailleurs avant, euh, avant cette crise du, du Covid-19 alors est-ce que Loïc m'entend Est-ce que Loïc... Euh, non. Bon, non il a tout disparu donc Loïc, c'est un peu comme l'archéologie c'est à dire qu'il y a des fragments et que nous devons les utiliser pour essayer de reconstituer son, son, son, sa parole. Alors, j'ai quand même une nouvelle de Loïc d'Avera que je, que je vous citerai tout à l'heure, mais je vais quand même donner la priorité au, au présent. Alors, on a fait un petit peu le tour de cet état de nature à la fois abstrait et puis du rapport que nous avons à la nature. Léo, tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu considérais que la, la, la première erreur de l'humanité avait été euh, finalement euh, de développer l'agriculture. Alors c'est intéressant parce que on est également là encore dans une dans une logique entre guillemets rousseauiste hein, puisque Jean-Jacques Rousseau explique bien que c'est à cause du travail. Euh, il dit bien que c'est à cause du travail que les inégalités se sont développées puisque ceux qui fournissaient le plus de travail, ceux qui étaient les plus forts, étaient capables de plus travailler, donc d'accumuler plus de biens, d'avoir plus de richesses et ces inégalités se sont creusées. Alors si je vous dis qu'il faut renoncer à toute forme de travail, c'est peut-être une bonne nouvelle effectivement, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui s'est passé chers amis. Vous avez bien vu que dans ce confinement... Nous avons chacun et chacune été beaucoup plus en surcharge, je trouve, de, de travail beaucoup plus, quand un phénomène de, je dirais, de, de libération ou d'indolence qui aurait pu, qui aurait pu être le cas, et ça n'a pas du tout, du tout été le cas. Alors je me tourne à nouveau vers Natacha et notamment je cite les dieux cachés de la science-fiction française et francophone, qui est un ouvrage collectif qui a été publié sous ta sous ta codirection, Natacha, avec une, une belle introduction notamment de, de Gérard Klein. Et alors, il y a une phrase qui me, qui me semble être étroitement liée à, à, au sujet de, de ce soir, à cette réinvention de la société que peut-être nous impose la crise que nous venons de, de traverser. Euh, tu écris hein, dans, dans, dans ta présentation, euh, qui s'intitule « Au commencement, était la religion, la métaphysique et la politique ». Euh, tu écris, je cite, « Si la politique est l'engagement critique sociétal » sont un des dieux cachés de la science-fiction française et québécoise. Alors, l'ensemble de la production littéraire et cinématographique euh, qui va qui se développer dans les, années, dans les années 50 revient aux sources de la science-fiction. Alors, les dieux cachés de la science-fiction française seraient donc la politique et l'engagement critique sociétal. Est-ce que cette crise, au fond, n'a pas fait émerger à la surface de notre, de notre pratique de la science-fiction en France. C'est Dieu caché, précisément. Est-ce qu'il n'y a pas un grand retour de l'engagement politique et sociétal Et est-ce qu'on ne risque pas, euh, quand je dis risque, c'est sans jugement de, de valeur, hein, mmh. est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec une, une science-fiction très politisée très engagé d'un côté ou de l'autre, et qui va essayer de peut-être réinventer complètement le rapport que nous avons à, à la politique. Est-ce que la science-fiction est en train de vivre peut-être une, une nouvelle crise, et une nouvelle métampsychose Alors moi, je ne crois pas que l'ASF soit, soit en crise actuellement, bien au contraire, elle est en train... Euh, y a, tu vois, tu m'aurais posé cette question il y a quelques années, même il y a ne serait-ce que dix ans, je t'aurais dit bah, « c'est vrai que l'ASF est en train euh, effectivement de se... » Euh, on va dire d'être euh... et déconnecté, puisque nous venons de perdre euh, Natacha. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui joue euh, avec euh, la, le flux. Bon. Voilà, Natacha, tu es de retour. Ah, Vas-y. Je, je disais que, en fait, depuis quelques années, avec par exemple l'apparition quand même vis-à-vis -vis du grand public, de l'IA, de la robotique, bah, aujourd'hui de, de la pandémie, eh bien, les gens se retournent vers la science-fiction puisque je crois que c'est quand même une des rares littératures euh, qui nous parle du futur, mais aussi effectivement de, des crises que nous vivons au présent et qui essaie de comprendre euh, finalement ces nouveaux mythes qui sont en train, euh, train d'émerger. Et ensuite, la deuxième chose, donc voilà la science-fiction actuellement peut être oui, une réponse. Et en tout cas, euh, moi, je croise quand même pas mal de journalistes, beaucoup de gens qui, euh, dans les conférences, se posent plein de questions et, et viennent chercher des réponses du côté de la, de la science-fiction. Et puis, la deuxième chose, c'est que, effectivement, pour moi, la SF française, elle est éminemment euh, politique. Euh, je ne dis pas « politisée hein, », je dis bien « politique » dans le sens où euh, chaque génération d'écrivains tente d'apporter euh, peut-être une, une réflexion euh, plus ou moins euh, engagée sur la société. Bon, D'après moi, c'est parce que la SF Post, euh, plante ses racines euh, donc, dans l'utopie, qui est une réflexion euh, éminemment euh, politique, évidemment, depuis le XVIe le siècle. Mais euh, surtout, aujourd'hui, je crois qu'il y, y a quand même pas mal d'écrivains qui essaient de sortir de, cette, de ces visions un peu enténébrées dont je parlais là, dans le, je dirais, au début de, de l'intervention, et puis il y a quand même deux mouvements euh, véritablement qui vont nous proposer euh, des visions nouvelles, c'est le hop punk et le solar punk. Oui. On n'a pas beaucoup oui. quand même de distance syncritique pour en parler. Et euh, l'historienne de l'ASF pour l'instant n'en parle pas parce que oui. elle, elle attend que le mouvement se se développe. Et il y a quand même, euh, on va dire des par exemple, j'en je ai parlé hier, mais je peux en reparler. Le collectif Zanzibar avec Anne Mazio et Catherine Dufaux, qui, qui essaie de nous montrer et, et d'autres, hein, bien sûr, que je n'ai pas cités, qui essaie de nous montrer, en quelque sorte, par l'invention littéraire, eh bien, des, des, des micros, par des micro nouvelles, comment est-ce que nous pourrions changer la société à notre échelle, parce que c'est très difficile de changer une société. Comment sortir du capitalisme? Comment sortir de l'économie de marché Comment sortir de la désindustrialisation Il y a quand même des masses de gens, il y a des populations à gérer. Et quand on parle, par exemple, du retour à la nature, de faire des jardins, etc., il faudrait vraiment un mouvement très important pour que ce que nous cultivions nous-mêmes dans une phase, par exemple, d'autonomie, puisse nourrir des familles de 4, 5, 6 personnes. C'est-à-dire que c'est oui. quand même des éléments qui sont particulièrement complexes et il faut un fonds politique il faut une véritable volonté politique de changer complètement la société. Je suis pas du tout certaine que aujourd'hui les politiques, ceux qui nous gouvernent, ce qui est pas du tout le cas de la majorité de la population, souhaitent changer le monde dans lequel nous vivons. Moi, quelque chose qui me fait très, très peur, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on va repartir comme c'était avant. Et puis, il y a plein de gens qui sont quand même totalement en addiction avec la société de consommation. Absolument. Quand vous voyez, par exemple, des gens qui se précipitent dans les et les magasins de vêtements voilà, qui vont faire la queue à Zara, euh, enfin, je veux dire, c'est pas essentiel, on, on s'en fout complètement, d'acheter de, de, de nouvelles fringues, on en a plein les armoires, mais ça veut dire derrière que, en fait, euh, je crois que l'économie, Zut, ouais. ça revient, ça revient. En fait, il y a des micro-coupures. Voilà. Oui, tu voilà. disais que la société de consommation… L'addiction, tu disais l'addiction ah ben, à la société de consommation. Totalement, totalement. Et, ouais. et il y a des gens, je pense, pendant le confinement qui ont été très mal à cause de ça, parce qu'ils ne pouvaient plus consommer, ils ne pouvaient plus consommer. être dans ce que Kant appelait ce désir du désir permanent. Et donc, du coup, si on ne consomme plus, on n'est plus rien et on n'existe plus. Donc, il va falloir euh, vraiment réinventer, je pense, euh, mais, mais très profondément, hein, philosophiquement, ontologiquement, politiquement, la société pour qu'on puisse se sortir euh, de cette économie de marché généralisée et de, évidemment de, de, de, de la consommation effrénée. Et oui, et la science-fiction euh... Et la science-fiction a, a donc son rôle à jouer. Tu as cité le Hop-Punk et le Solar-Punk. Oui. Et on pourrait même citer simplement le retour de l'utopie, hein, de, de, de la capacité de l'utopie à envisager des, des futurs meilleurs, ou en tout cas des, des sociétés alternatives. Alors, je vois que Loïc est, est peut-être un peu plus stable que tout à l'heure. Voilà. Est-ce que Loïc, tu m'entends Oui, j'entends très bien. Est-ce que c'est pareil Oui, c'est bon, oui. on t'entend. Alors, on t'avait un peu perdu. Donc, euh, nous allons faire de l'archéologie... Euh, euh, du futur dans cette, dans cette table ronde, on va te redonner la parole à toi qui aurais dû la voir en premier, euh, en tant qu'archéologue et, et aussi en tant qu'auteur d'une certaine alors, façon, euh, pour parler des premiers âges de l'humanité. Je, je sais que cette humanité est euh, première. Oui. oui. alors justement, je vais essayer de faire le lien entre le, ce que disait Léo et la période également. Euh, L'archéologie démontre justement que même antérieurement euh, au néolithique, donc à l'agriculture, les traces de violence sont extrêmement répandues. Il euh, y a un bouquin qui est sorti il y a pas mal d'années, j'étais encore étudiant euh, de, de Jean Guylaine, qui s'appelle Les Sentiers de la Guerre, qui est très bien. On a des traces de violence, discerne moins pour les périodes paléolithiques, pour les premières périodes, parce que c'est plus compliqué, la décomposition des eaux, et puis on rentre quand même dans des processus de fossilisation, des choses comme ça. Mais il y a vraiment une violence préexistante. Et je pense justement que le retour à un état de nature, donc finalement la, la vision rousseauiste, ça reste une à mon sens, en tout cas c'est plutôt mon point de vue, une fiction tout à fait dialectique, dans ce sens-là, et je pense que si on souhaite nous en refaire un qui soit viable, c'est pas nécessairement, alors là je ne prêche pas pour ma paroisse, vers le passé qu'il faut regarder, mais plutôt vers l'avenir, et c'est un que mmh. qui déjà de proposer la science-fiction, avec plus ou moins de bonheur avec plus ou moins euh, euh, en, en fédérant plus ou moins euh, les lecteurs hein, d'ailleurs il euh, euh, y a un livre euh, un roman que j'ai trouvé euh, très beau euh, de Sue Burke qui s'appelle Sémiosis paru il y a quelques temps qui euh, euh, montre sur plusieurs générations la colonisation d'une planète dont l'espèce dominante est une est une est une est une, est une, une, une espèce végétale. Euh, le rapport de domination est omniprésent dans les problématiques. Donc, euh, sauf qu'il est inversé dans le roman. Donc, il faut faire très attention. Et ça, ça rejoint un peu les problématiques sur lesquelles je travaille, euh, qui sont les les les mises en concurrence des différentes composantes d'un environnement, d'un biosystème et que, que l'on parvient à retrouver dans les, les, les pratiques des différentes sociétés et que l'on discerne parfois en archéologie. Mais, mais je pense que ce n'est pas effectivement vers le réponse à Ça, c'est... <rire> Alors je te remercie beaucoup. Du coup, je suis content qu'on ait pu t'entendre finalement, parce qu'effectivement, yes. si je résume, si je reprends tout ce que tout ce que vous avez dit jusqu'ici, hein, et on a fait encore qu'effleurer le, le sujet, au fond, c'est un fantasme dangereux que ce retour à l'état de nature, d'abord pour deux raisons, parce que l'état de nature est profondément inégalitaire, puisque les plus forts y ont plus de droits que les plus faibles. Et puis surtout, c'est un, un État particulièrement violent et même si Rousseau euh, fin de l'ignorer, on peut se tourner vers Thomas Hobbes qui rappelle que l'État de nature c'est la guerre de tous contre tous et que donc si on veut ne pas voir le retour incoercible de la violence et des inégalités, euh, il faut probablement éviter de, de, de fantasmer sur ce, ce retour à des, à des sociétés barbares ou en tout cas à des sociétés très très proches de, de la nature. Donc il faut se tourner vers l'avenir et l'avenir donc, c'est un autre état, ce ne serait pas un état de nature ou un état social, mais peut-être l'état d'une société verte comme le, comme le suggérait dounia une société qui, qui, qui conçoive la vie d'une façon peut-être moins anthropomorphique une société qui peut-être euh, se penche sur la formulation de nouveaux droits et c'est donc vers cet espoir que je voudrais maintenant vous, vous tourner c'est-à-dire non pas un retour à l'état de nature ancien mais une reformulation de, du rapport entre la société et la nature. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez suggérer de par vos, vos connaissances, de par votre, vos positionnements et, et même vos, vos œuvres respectives? Est-ce que, par exemple, une société qui serait une société composée de plusieurs petites sociétés, de micro-sociétés, je pense notamment à la, à la, à la piraterie chère à, à Léo, je pense à, à l'œuvre de de Daniel Defoe, Libertalia, est-ce qu'on pourrait imaginer comme ça abandonner les grandes cités, les grandes mégapoles, les grandes structures extrêmement consommatrices d'énergie et est-ce que l'avenir n'est pas au fond à une nouvelle dispersion de l'humanité, à une humanité par petite communauté par micro-sociétés, société société peut être autarciques, avec des agricultures non pas intensives, mais des agricultures mesurées, individualisées, personnalisées. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que cet avenir-là, cette reformulation-là, est envisageable Est-ce qu'on la trouve dans la science-fiction Qui veut, qui veut, qui oui. veut répondre Adacha. Oui, euh, rapidement, je crois que si on veut envisager... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, une, euh, une nouvelle société euh, verte, je crois qu'il faudra d'abord régler, pour moi, le, le, le problème essentiel. J'aime bien revenir aux fondamentaux. Moi, le problème essentiel et fondamental, c'est quand même la distribution de la nourriture. Parce qu'on est très nombreux sur Terre. Et pour l'instant, euh, je veux dire, tant que l'humain euh, n'arrêtera pas de se, de se développer, euh, il nous faut de la place il nous faut, alors évidemment on a un déséquilibre total entre des continents qui sont euh, quasiment surpeuplés et puis euh, le, le, je dirais le continent, euh, continent occidental, enfin toute la partie du monde occidental qui utilise des terres pour produire, produire, même surproduire et alors que bon ça revient, ça revient maintenant on a l'habitude c'est <rire> ça euh... Et ça c'est un premier problème, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord maîtriser euh, notre démographie parce qu'on ne pourra pas réinvestir durablement les espaces euh, si on ne maîtrise pas cette, euh, notre, notre démographie, pour l'instant, on est en train quand même de devenir l'espèce archi-dominante sur la planète. Vous savez que la nature, elle n'aime pas trop ça quand il y a une espèce hyper-dominante sur la planète. En général, elle lui envoie des petits virus euh, histoire de lui rappeler qu'il voilà, faut faire un petit peu attention à ça. Et puis, le deuxième point, c'est si on revient sur des petites communautés. Euh, la science-fiction, elle aime bien ça, ce genre de, de retour à euh, une vie euh, effectivement pastorale. communautaire. Oui, pastorale. Alors le, le, le souci, c'est que dans le retour à la vie tribale, et je, je reviens à ce que disait euh, bien sûr euh, Louis, euh, c'est que le retour à la vie tribale, ça sous-entend aussi euh, la présence d'un chef, donc c'est un, un mode de fonctionnement euh, anthropologique donc différent. C'est un, une société oui. plus petite, mais c'est ça peut être aussi une société qui est extrêmement euh, violente parce que du coup, on n'est plus Bien dans sûr. un système, je ne l'apprends pas à toi évidemment Hugo, mais on n'est plus dans un système de droits euh, égalitaires et on peut avoir euh, des fonctionnements différents euh, selon les petits groupes, euh, selon les, les communautés. Je pense par exemple à, à Maléville euh, de Robert Mel, de Robert Monde, pardon, de 1972 ou après euh, effectivement une donc une apocalypse nucléaire, il y a des petites communautés euh, rurales qui, qui arrivent à survivre. Sauf qu'il y en a une où euh, la démocratie se développe, euh, c'est une c'est une je dirais que est un groupe qui est extrêmement bienveillant, euh, notamment envers les femmes qui restent et ça c'est notre problème, c'est un petit groupe il faut savoir gérer aussi le rapport aux femmes parce que derrière, c'est euh, le rapport à la reproduction. Et puis, on a un autre groupe où là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a euh, une violence extrême, les euh, femmes qui sont esclavagisées etc. Donc, voilà ce que nous dit la science-fiction, enfin, moi les représentations. Et oui. C'est que, euh, attention, le retour... Attention. À, à minutes, enfin, voilà, où est-ce qu'il... Est-ce qu'il faut un État qui chapeaute, en fait, qui fédère ces communautés? Mais si nous partons dans un système où on va vivre dans ces petites communautés, ce n'est pas forcément un modèle qui est toujours très viable et on peut très, très vite sombrer de nouveau dans la violence, la barbarie. Voilà. Oui, c'est justement ça que la science-fiction nous offre, je pense, et ce que tu disais, c'est que ça nous permet de ne pas être naïfs par rapport aux alternatives auxquelles on pense, ah, oui. et que finalement, il euh, n'y a jamais une situation idéale, et que si on revient par exemple vers des petites communautés tribales, comme tu disais, eh bien, ces communautés tribales ne seront ni démocratiques, ni égalitaires probablement, et qu'on risque fortement d'en revenir à des modèles de type soit féodal, soit tout simplement voilà. à des modèles de type très hiérarchisé, voire mono monocratique. Alors, je me tourne vers Léo et vers Dunia, les deux auteurs, là, véritablement, que, que vous êtes tous les deux. Quand vous imaginez euh, des mondes, euh, des mondes euh, alors, soit alternatifs, soit uchroniques, soit futuristes, en tout cas, des mondes imaginaires, euh, comment euh, essayez-vous d'échapper à finalement l'éternel retour de la violence. Comment essayez-vous de, de formuler ces sociétés meilleures dans lesquelles peut-être euh, nous, aimerions, nous aimerions vivre après, après avoir vécu ce genre de, de crise comme aujourd'hui Comment échapper euh, finalement à ces, à ces problématiques de, de l'autorité, de la violence, de la domination alors, soit Léo, soit Dunia, euh, comme vous voulez. Levez la main et faites la parole non, moi, je vais à Léo. merci Léo. Euh, bon, alors, moi, je, je, je détesterais vivre dans une micro-communauté. C'est clair, je n'imagine absolument pas un retour à l'état de nature euh, dans parce que là ça veut dire retour du patriarcat, retour de, du contrôle sur les individus encore plus dur que ce qu'on a actuellement par la société de consommation et euh, si je prends mon exemple, j'ai grandi euh, dans un pays qui est le Maroc dans les années 60-70 c'était la dictature on, on avait rien quand j'entendais France Inter j'avais une impression de respirer vous vous rendez compte à quel point on en était moi j'ai pas envie de revenir là-dedans et Donc l'avenir, c'est l'état de nature. Je pense qu'il faut l'inventer. Et quand je parle de relation avec la nature, c'est pas, euh, je, je suis pas, euh, je sais pas comment dire, je suis pas naïve. Je sais très bien qu'il y aura toujours de la compétition, que la société, enfin que c'est dans la nature même de, de, de, des créatures de se combattre pour vivre. Je, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encore inventer. Très bien. C'est ça, je ne veux pas absolument suis... pas… Voilà, c'est ça l'idée. Je, je ne sais pas si tu le sais, mais maintenant, il y a notamment des, des, des, des juristes en fait, qui réfléchissent à inventer des droits à la nature, non plus des droits naturels de l'individu, mais donner des droits à des fleuves, par exemple, ou à des éléments naturels. Vas-y Léo, vas-y. Mmh. Oui, et il y a des fleuves qui ont même des, des droits. Donc, on donne des droits fondamentaux à la nature dont, dont l'être humain fait partie, et il faut respecter. Donc, c'est pas un problème de conscience ou de volontarisme, c'est un problème de respecter des droits fondamentaux des éléments naturels. Alors, ouais. Jardinier de la planète. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit, Léo. Malheureusement, et je suis désolé pour toi parce que on me dit qu'on ne t'entend pas, que les, les gens qui nous suivent ne t'entendent pas. Donc, ce que disait, ce que disait Léo, Léo à, à l'instant, c'est qu'il ne faut pas opposer le rapport à la nature et la, et la technologie, puisque c'est peut-être même cette technologie, justement, cette technique, ce progrès technique, qui va nous amener à, à gérer notre rapport à la nature, si je ne trahis pas ce que vient de dire Léo. Et c'est justement ce qui nous permettra peut-être cette technologie de repenser notre rapport à la nature et de mieux la respecter euh, grâce aux au progrès techniques et grâce finalement à, à de nouvelles de, nouveau, de nouveaux moyens de, de, de s'inscrire et de s'insérer je ne sais pas si ce sera forcément à... la respecter ce sera la contrôler ou la, la, la, contrôler, la, la manipuler à notre gré ou... on le voit déjà avec les, les biotechnologies et ça va s'amplifier considérablement dans les années qui viennent avec les progrès de la génétique avec euh, dans tout plein de domaines Très bien, ok, merci. Euh, alors, effectivement, vous voyez, euh, toutes les possibilités que, que nous offre hein, simplement l'imaginaire, je voulais te faire parler, Léo, aussi de, de la notion même de, de, de liberté, mais je vais revenir un peu sur, sur Loïc et Natacha. Loïc, euh, tu n'es pas qu'archéologue, tu es aussi euh, auteur, auteur de oui. science-fiction, auteur de romans et notamment de, de nouvelles, hein, dont, dont deux nouvelles que tu, que tu as eu la gentillesse de, de m'envoyer. Alors il y en a une qui m'a, beaucoup amusé, c'est, euh, Hub s'envoie en l'air. Je sais pas si tu m'entends, voilà, Hub s'envoie en l'air. Oui, oui, j'ai euh, trouvé, euh, voilà, j'ai trouvé cette nouvelle absolument, euh, rafraîchissante et positive, absolument optimiste. C'est, euh, donc, un, un personnage, tu, tu peux éventuellement résumer la nouvelle, mais il rêve de partir, qui rêve de partir dans les colonies de l'espace. Il rêve de partir. partir. Et au final, il, il y parvient. Voilà, malheureusement. Euh, donc Loïc, euh, Loïc était en train de nous, de nous raconter euh, sa nouvelle euh, Up s'envoie en l'air euh, sur l'histoire d'un junkie qui, qui part dans l'espace, qui part pour une colonisation spatiale. Mais malheureusement, eh bien vous ne l'avez pas, euh, vous ne l'avez pas entendu. Ah oui, non, ne veulent pas nous nous parler. <rire> ce... Léo, bon. Léo a Attends tort pas. sur la technologie. Ah. Alors Louis, quand on vas-y, tu nous parlais de ta nouvelle Up euh, sans voir en l'air, l'histoire oui, de ce chat euh, qui part. Euh, je ne voilà, vais bien pas dire. la raconter euh, in extenso, mais en fait, voilà, je voulais, je voulais mettre l'accent sur la, la, la, la volonté individuelle, et c'est ce que j'avais fait dans la toute première nouvelle que j'avais écrite que je n'oserais pas soumettre à qui que ce soit aujourd'hui, euh, qui était inspirée d'un philosophe actuel qui s'appelle Tony Neri et qui met l'accent sur euh, le libre arbitre individuel en tant que finalement que dernière liberté, voilà. Très Et euh, l'état de la nature se fait par une fuite qui traduit en fait le libre arbitre, voilà. Dans, en l'occurrence, pour le schématiser. Très bien. Donc on voit qui. Merci, merci Louis qui est encore vraiment à mille excuses de, de tous ces petits tracas de, de, de connexion. Qui, qui évidemment montre quand même qu'il il, il est bien plus agréable d'être tous ensemble dans la même pièce pour échanger, même si c'est quand même bien ce qu'on arrive à faire. Alors, vous savez que j'aime les citations, hein, vous l'avez bien compris. Euh, donc j'ai cité Rousseau, j'ai cité Les dieux cachés de la science-fiction française et je voudrais encore une fois citer un troisième auteur et pas n'importe lequel, notre cher Herbert George Wells qui a publié un essai tardif qui s'appelle « de l'homme de Cro-Magnon à l'humanité de demain, de l'homme de Cro-Magnon à l'humanité de demain. Et dans cet essai, un peu de façon classique comme on le faisait souvent dans ces essais intellectuels de de de, de la fin du 19e et du début du 20e, il imagine l'humanité de demain, l'humanité de demain après les crises qu'elle aura qu'elle aura traversé. Crise écologique, crise crise sanitaire, crise guerrière après les, les guerres mondiales qu'il qui, qui envisageait évidemment très bien. Et voilà ce qu'il nous dit dans ce, dans ce dernier chapitre. Il nous dit, c'est très bref, hein, si nous conservons dans nos esprits cette donnée essentielle que la paix universelle de l'humanité ne s'obtiendra jamais, si toutefois elle s'obtient que par une avancée pratiquée sur un front, sur un front très long et d'aspects très divers, par des troupes très différemment équipées, avançant à des vitesses très diverses chacune et ne gardant en commun qu'une orientation générale, eh bien, à ce prix seulement, nous pourrons construire la paix universelle. Alors, ce que nous dit. Wells, ouais, c'est qu'au fond, il ne faut surtout pas uniformiser euh, le chemin qui nous mène au futur, mais au contraire, en garder l'hétérogénéité, la diversité que, que chacune et chacun, finalement, euh, en tant qu'individu, ou peut-être en tant que société, avance, euh, nous dit, euh, nous dit euh, Wells, à son rythme, parce que la paix universelle ne se gagnera pas d'un seul coup par la violence ou par la contrainte, mais justement par... Euh, euh, l'accumulation de petites tentatives, et ça me fait penser à ce que disait euh, au fond euh, Dunia tout à l'heure, c'est que cette petite euh, évolution de notre rapport à la nature peut se faire à, à, à tous les niveaux, et, et notamment au niveau individuel, euh, avec ces petits jardins. Euh, et Dunia. Alors cette feuille universelle, moi j'ai envie de vous dire, euh, est-ce qu'elle passe par, un, par une reformulation de notre rapport à la nature Bien entendu. Bien entendu qu'il faut tenir et tirer les leçons de, de ce que nous avons vécu. Mais en même temps, je pense qu'il faut se prémunir, et la science-fiction nous le permettra sans doute, pour garder nos libertés, pour garder ce que disait Loïc, notre, notre libre arbitre, il faut se prémunir de toute normativisation, de toute norme générale qu'on voudrait nous imposer et qui ne serait qu'une autre forme de, de violence. Donc, J'aimerais que pour, pour cette, cette table ronde, vous me donniez chacun et chacune, votre, votre petit conseil, votre petite recommandation, votre petite proposition pour un monde, un monde meilleur, un, un monde qui ne serait ni l'état de nature ni l'état social comme nous l'avons connu, mais autre chose. Est-ce que vous avez chacune et chacun une petite proposition d'espoir à nous donner ce soir pour non pas peut-être tout recommencer, mais peut-être pour repartir sur de meilleures bases Léo Bravo. Plus de lecture de que de scolaire. Alors, je demande Natacha à chacun de faire une petite proposition pour demain, euh, une petite proposition personnelle, une petite suggestion. Léo vient de nous dire plus de lecture de science-fiction dans les programmes scolaires. Dunia, qui est bibliothécaire, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec, ces, avec les bibliothèques pour demain euh, Avec les bibliothèques, euh, j'aimerais qu'on applique la, notre euh, credo actuel dans les bibliothèques de la bibliothèque hors les murs, mais que ce ne soit pas parce qu'elle est virtuelle, mais parce qu'on a mis les tables dehors, dans les jardins de la faculté. Voilà. Et là, on sera à l'ombre et on aura des livres de science-fiction. Il est offert. Lire, lire, lire des livres un peu comme les premiers hommes sous le chêne que nous citait Rousseau après s'être sustenté un bon, un bon bouquin sous un, sous un arbre, je suis assez favorable à cette, à cette vision d'Onia. Refaire sortir les livres des murs et des bibliothèques dans lesquelles peut-être on, les on les a maintenus peut-être trop longtemps, qui sait. Loïc, hein, qu qu'est-ce qu que tu aurais comme proposition pour, pour demain, pas Alors, pour après-demain, mais simplement pour demain. Pour demain, que les gens cessent de renoncer à eux-mêmes, à leur libre arbitre notamment, euh, et que l'homme cesse aussi de renoncer à ce qu'il est, qu'il ne nie plus qu'il est une composante de la nature, y compris avec tous les points négatifs qui le composent. Voilà, et, euh, Admettre okay. qu'enfin, euh, l'homme est un phénomène naturel, y compris dans ses méfaits. Et commencer à, à travailler est, dans ce sens. L'homme est un phénomène naturel. J'espère que l'homme n'est pas non plus une catastrophe naturelle. Hein, mais euh, en tout cas, j'entends bien, bien ce, ce message. Rappelons-nous que nous faisons partie des phénomènes naturels. C'est très bien dit que même si nous créons des sociétés, nous faisons partie des phénomènes naturels. Alors, Natacha, euh, qui vient de repartir et qui va J'en suis sûr, elle va, elle va apparaître dans une demi-seconde. Allez Natacha, ne nous, laisse pas, ne nous laisse pas comme ça. En tout cas, j'aime bien vos propositions et elles sont, euh, elles sont complémentaires. On peut lire « Plus de science-fiction sous les arbres ». Et on peut se rappeler en lisant de la science-fiction que nous sommes aussi partie intégrante de, de la nature. Et, et donc on n'a pas besoin, effectivement, et c'est ça la conclusion, cette distanciation sociale ne doit pas nous amener à un retour pur et simple, à un état de nature sans doute inégalitaire et violent, mais au contraire de réinventer notre notre rapport à, à la nature. Alors alors ça pourrait être l'occasion de citer vos projets pendant que Natacha revient. Alors Dunia, quel est ton prochain projet littéraire Qu Sur quoi tu travailles en ce moment eh ben, je et je suis en lien avec notre table ronde. Euh, ben, je travaille effectivement sur, euh, sur un roman de science-fiction qui ne sera peut-être pas très long et qui part sur euh, une idée euh, qui m'est… C'est un concept que, que j'ai trouvé au Maroc hein, puisque toute mon, ex mon expérience littéraire vient de, de, de mon expérience avec ce pays. Euh, et en fait, c'est euh, dans le sud du Maroc, euh, vraiment.